Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment avoir Minecraft PC gratuitement sans compte premium, sans rien payer, gratuitement Donc pour ce faire il va vous falloir le, le launcher Lifecraft Donc je vais vous mettre le lien de téléchargement euh, dans la description Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, vous lancerez euh, Lifecraft donc là, euh, petite précision, en oui, gros, il va falloir que vous ayez la dernière mise à jour de Java. Parce que sinon, ça va pas marcher. Donc là, déjà, vous, en premier, vous allez choisir votre version. Donc moi, personnellement, c'est la 1.10. Si vous avez un compte premium, bon, bah, vous entrez votre email, votre pseudo et votre mot de passe. Et si, bah, vous n'avez pas de compte premium, bah, vous entrez votre nom là. Donc moi, j'ai une image, comme hein, ma chaîne. Donc la première fois que vous avez lancé le jeu, ça va vous prendre au moins 10 minutes pour télécharger tous les fichiers. Bon après ça, ça dépend de votre connexion, si vous avez une connexion rapide, une connexion lente. Euh, voilà. Donc là, vous voyez que votre PC charge. Enfin, euh, il est en train Enfin la. Enfin Lightcraft est en train de lancer euh, le lot. Enfin, euh, Minecraft. Donc là, vous voyez, on est bien, mais euh, c'est bien Minecraft 1.10 voilà donc euh, je mettrai en plein écran après donc, donc voilà là toujours 1.10 oula oula là je suis en train de laguer voilà donc là on est bien en 1.10.2 donc euh, là déjà je vais montrer euh, comme quoi par exemple on peut euh, Jouer sur des maps euh, normales, donc euh, que vous avez créé entre vous et vos potes, donc vous pouvez jouer avec vos potes en hein, vous inquiétez pas, euh, mais au contraire, euh, vous pouvez. Moi j'ai testé ça, marché donc voilà. Donc là, vous voyez, là je suis sur ma map Minecraft, donc euh, euh, donc moi je lague. Euh, c'est pas un pc gamer hein. il n'est pas fait exprès pour qu'on joue dessus. là vous on est dans Minecraft, voilà. donc euh, on peut jouer en map euh, merde excusez-moi en map euh, créa survie comme vous voulez euh, vous pouvez poser des blocs donc je vais vous montrer ça Hop, voilà vous pouvez euh, poser des blocs, hop, hop, hop, hop, voilà. vous pouvez aussi en détruire, enfin bref, vous pouvez tout faire, euh, voilà, vous avez l'inventaire et tout, donc ensuite, euh, je vais vous montrer qu'on peut aussi jouer sur les serveurs, oui, sur les serveurs, Multiplayer.